Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler eh bien, de l'ama, hein, du question-réponse qui a été fait euh, auprès des, des développeurs d'Heroes of the Storm concernant les changements sur les tours et autres, ce qui a permis à Blizzard de, de répondre à certaines interrogations, que ce soit sur les changements sur les tours ou d'autres contenus qui arrivent. Alors on va commencer par ça et ensuite je vais vous parler de quelque chose de corps plus croustillant euh, C'est que j'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, avoir une conversation avec euh, les développeurs Puisque la vidéo sur le rework des tours etc. Eh bien, avait été gentiment traduite euh, Je vais donner les noms d'ailleurs, qui a été gentiment traduite par euh, des viewers et des abonnés Donc merci euh, merci énormément à vous, Donc merci à Baggins, merci à A2, merci GCB, merci Lisiel, merci Poulet euh, Grâce à vous eh bien les devs ont pu regarder ma vidéo en anglais avec les sous-titres anglais, et euh, j'avais en plus mis un petit pavé en plus pour, pour donner des, des solutions et autres, pas bah, juste dire c'est de la merde et euh, ne pas donner de solution. Et du coup, les devs, eh bien, on n'ont euh, pas juste... Parce que la dernière fois, j'avais envoyé un retour, ils m'ont dit « bah Écoute, il y a des choses intéressantes, euh, merci d'avoir envoyé le retour, au revoir. » Ça voulait déjà dire, moi déjà j'étais content, ça voulait dire, ils ont, ils ont lu le retour, ils ont sélectionné des choses, ils ont pioché dedans. Là, il y a eu vraiment des grosses réponses, donc on y reviendra après. Euh, des choses très intéressantes qui complètent bien plus l'AMA que ça. Puisque l'AMA, le, le, le question-réponse avec les devs, honnêtement, c'est probablement depuis un an et demi ils font de ça. Et je pense que c'est le moins intéressant de tous les AMAs euh, qu'ils nous, qu nous ont donné. Euh, donc, je suis resté... Alors, bien sûr, les questions-réponses, il ne faut pas s'attendre à « oui, bah, demain, sort Deathwing, machin ». mais il y a toujours des petits trucs, voilà, donc des, par exemple sur le rework, là on est en train de travailler sur tel truc, tel truc, on fait des petites choses, etc. Euh, le problème c'est que ça peut occasionner de la, de la frustration, typiquement les gens arrêtent pas d'harceler en mode « Ouais, Tassadar, Diva, blablabla, blablabla ». Donc si vous cassez les couilles, à un moment donné, enfin si on casse les couilles, je m'inclus dedans, si on casse trop les couilles à Blizzard, euh, bah, à un moment donné ils disent « Bon bah on leur dit plus rien parce qu'ils cassent les noirs hein. donc c'est pour ça qu'il faut pas abuser euh, ». D'ailleurs au passage, ils ont donné des infos sur Diva, mais bon, du coup... Développement, euh, merci à Joji d'ailleurs qui a fait un super euh, travail, il n'y a peut-être pas tout, n'hésitez pas dans les commentaires il si euh, y, y a des oublis euh, Mais donc développement, les développeurs étudient toujours l'idée d'une roadmap, une roadmap c'est quoi C'est un plan euh, un petit peu comme les Total War par exemple font, c'est-à-dire qu'ils annoncent, bah, là on travaille sur tel truc Il y a un rework de perso, deux rework de perso qui arrivent euh, euh, premier euh, trimestre, deuxième trimestre il y a peut-être une map, troisième trimestre etc... Il peut y avoir des retards, soyez compréhensifs Mais dans l'idée c'est un peu ça euh, Et donc Blizzard dit y a, toujours, on, est toujours dans le, on étudie toujours l'idée d'une roadmap pour les joueurs Bien qu'il en existe une en interne Prévoyant généralement plus d'une année à l'avance Donc ils vous disent, euh, parfois il peut y avoir des retards et autres L'équipe aime avoir, donc là ça doit vous Normalement vous rassurer si vous dites hey, Ils s'en foutent Blizzard, ils font plus de travail Blablabla L'équipe aime avoir la possibilité d'ajouter, changer, supprimer Ou déplacer des éléments quand elle le souhaite Ce qui est plus difficile si celle-ci est publique Et c'est vrai, c'est une question difficile à organiser euh, donc c'est compréhensible. L'équipe a de nouveaux héros, de nouveaux héros en développement. Donc l'équipe a de nouveaux héros en développement et partageront des informations sur le prochain très bientôt. Beaucoup de refontes sont prévues, tout comme diverses fonctionnalités, de nombreuses apparences, etc. Les développeurs sont en mesure d'ajouter davantage de contenu d'année en année. Donc là, ce qui doit vous rassurer, c'est davantage de contenu. Donc faut pas se dire non plus qu'il va y avoir des tonnes et des tonnes de contenu supplémentaire, mais par rapport à l'année dernière, ils essayent au moins de garder le même nombre, voire plus. Et euh, là c'est assez mal traduit de la part de Jojip, désolé si tu le lis, mais si tu vois la vidéo, mais euh, pour le coup en anglais c'était vraiment marqué, je me rappelle l'avoir vu noir sur blanc, le, ce qu'il disait c'était même le prochain perso, je pense que vous attendez pas à ce qu'il sorte aussi vite, donc... Euh, personnellement je table sur moins d'un mois d'attente euh, sur le prochain perso Parce que euh, bien sûr il faut pas se dire dans la semaine prochaine Mais dans l'idée c'est que normalement on doit s'attendre Vu qu'il y a eu le gros truc sur les rewards On se dit bon bah c'est dans un mois et demi, deux mois euh, le prochain perso S'ils disent vraiment euh, là c'est très très prochainement Les devs normalement ils emploient pas ce mot Donc je pense que ce sera moins d'un mois euh, On verra J'espère ne pas qu'ils se trompent il y a le coronavirus ça faut, faut le prendre en compte aussi euh, Il faut pas trop vous hyper non plus Mais moi je pense à un truc comme ça euh, il existe de nombreuses options pour des promotions cross-game avec les autres titres de Blizzard donc par exemple des promos en mode si vous jouez à Heroes et à World of Warcraft, vous avez tel bonus pour les deux jeux, etc. Euh, beaucoup de refonds... Ah oui non, pardon. Il est... euh, avec les autres titres de Blizzard, les développeurs réfléchissent de quelle façon procéder et à quelle période celle-ci pourrait avoir lieu. Les développeurs apportent autant de choses intéressantes au jeu aussi souvent que possible, qu'il s'agisse de nouveaux héros, de nouvelles fonctionnalités, de refontes plus ou moins importantes d'événements thématiques, d'apparence, etc. Le but est de poursuivre l'apport de patch régulièrement comme c'est le cas depuis un an et demi. Alors, c'est vrai, même si bien sûr début de l'année ça a été une, une disette énorme et c'était un temps d'attente horrible euh, j'en ai pas trop parlé parce que bah, sinon il y a toujours les théories du complot Activision et les gens qui sont dépressifs à la moindre mauvaise annonce mais donc je suis obligé de, de, de pas tout dire là-dessus mais moi-même ça m'a un peu fait peur mais euh, c'est vrai que si tu prends vraiment l'année et demie qui s'est écoulée on a eu énormément de contenu quand même pour une équipe de dev affaiblie, il y avait eu énormément de contenu et en plus, enfin énormément de patchs, des gros patchs avec pas mal de changements et tout, parfois moins bien, parfois avec des choses négatives mais globalement c'était plutôt positif. Même si c'est vrai que les deux derniers patchs sont un peu moins bien, globalement c'est vrai que sur un an et demi et eh ben, c'est pas dégueulasse. Il y a beaucoup de choses que l'équipe a hâte de partager avec les joueurs Donc c'est du soon TM, là par contre ça veut dire Bon voilà, on a des choses intéressantes euh, Bientôt euh, Le type de héros, c'est un peu le résumé de la, de la main hein. Bientôt <rire> Le type de héros, euh, c'est juste le bientôt bientôt Ou bientôt <rire> Le type de héros que l'équipe souhaite apporter dans le Nexus change souvent Les développeurs travaillent sur les fonctionnalités Et les héros qui les passionnent Actuellement aucun ne remplit le rôle de soutien Donc dans les prochains persos, ils vont l'ont rappeler Ils travaillent sur à peu près un an voire deux ans pour la conception de héros euh, Donc actuellement il n'y a pas de support mais rien n'est définitif, je sais beaucoup vont dire oh, les supports etc, honnêtement ça fait deux ans que les supports ils sont bichonnés comme pas possible et honnêtement je pense qu'à l'heure actuelle c'était moins un seul sub qui est pas viable, parce que vous allez me dire Lily machin c'est pas vrai, hein. ils sont tous viables donc honnêtement à l'heure actuelle jouer support c'est vraiment plaisant, donc euh, non c'est beaucoup beaucoup de travail qui a été fait sur les subs donc ils veulent passer à d'autres choses Au moins, au moins, et en anglais c'est pareil, hein. au moins un nouveau tank principal est en cours de développement et j'aimerais en dire plus, mais je peux pas. La refonte à portée à Tassadar et fresh et de l'ajout d'un nouveau héros en termes de temps de développement. Euh, donc voilà, Donc ce qu'ils disent c'est qu'ils ont mis le temps de rework du Tassadar pour que vous preniez conscience, que ça pas remplacé la sortie d'un perso, mais le, le temps de rework de Tassadar a été très long, quasiment équivalent à un perso, donc ça veut dire que ça fait plus d'un an et demi, voire deux ans qu'il sont sur le rework Tassadar la refonte de Diva progresse les développeurs ils travaillent toujours et je crois qu'en anglais ils avaient tablé sur cet été ils avaient tablé sur une sortie cet été donc pour les mauvaises langues qui diraient Blizzcom 2020 euh, ils avaient dit déjà il n'y en aura pas <rire> je rigole hein, en, on n'en sais rien mais euh, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas et euh, donc ça devrait tabler sur cet été Normalement, mais avec le coronavirus encore, il peut y avoir du retard. Les développeurs essayent toujours des styles de jeu atypiques lors de la création de héros. Donc ils veulent vraiment un gameplay, quelque chose de typique, comme dirait Attila. Euh, les développeurs sont satisfaits de la quantité actuelle de capacité de contrôle des foules. Euh, donc voilà, ils disent qu'il n'y a pas trop de CC, ça reste OK, machin. Là-dessus, moi, je... oui, oui. Des modifications pourraient être apportées à le prochainement. Là ça c'est intéressant Donc des modifications et je crois même qu'en anglais c'était marqué refonte hein. C'était un, un rework euh, etc Tracer figure également sur la liste des héros qui recevront une refonte Bon on le sait maintenant Tracer a eu sa refonte sur le dernier patch avec Cassia Fonctionnalité les développeurs souhaitent Et ils avaient dit d'ailleurs Tracer et Cassia il me semble Fonctionnalité, mais, mais maintenant on le sait mais sur la main ils l'avaient dit puisque c'était avant le patch Fonctionnalité les développeurs souhaitent toujours proposer davantage de statistiques Mais bon ça c'est quelque chose qu'ils disent depuis un an et demi donc bon euh, Mais ils l'ont fait hein, ils l'ont fait mais voilà tant mieux c'est du Sun TM quoi, Sun TM. L'équipe a récemment étudié, donc pour les cartes, les changements possibles au Minanté. Alors faut arrêter de poser la question sur Minanté, je sais que vous aimez bien Minanté, tout ça, tout ça. Mais en fait, il faut lire ce que dit Blizzard. Blizzard en a parlé à la BlizzCon, j'ai fait une vidéo sur la BlizzCon, euh, et Blizzard en avait reparlé, avait dit « Oui, ils aiment Minanté, mais Minanté, c'est de la merde. » Même eux l'ont dit, ils n'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et « même Minanté, c'est de la merde, euh, c'est trop compliqué à, à gérer. » Ils adorent le principe de la carte, parce que c'est vraiment unique à Heroes. Mais il y a énormément de problèmes, il y a énormément de bugs à cause du changement de plateforme, euh, la, la manière dont fonctionne le truc, le côté compétitif de la map, euh, c'est... Ce qui nécessite des, res des ressources pour les résoudre. Les développeurs aiment cette carte et son aspect unique et espèrent que celle-ci reviendra dans le map pool à l'avenir. Là, c'est pas euh, bientôt. Hein. Je rappelle qu'à la Blizzcon, allez voir ma vidéo sur la Blizzcon, mais ils avaient tablé d'abord sur un rework de Warhead et de, Bra de Blackheart Bay. Donc euh, Minanté, vous pouvez encore attendre. Hein. Tour du Destin était à l'origine le bassin d'Arati. Donc ça c'est un truc euh, on savait pas, mais c'est tant mieux, c'est aussi de ce genre de choses où on peut apprendre des choses. Euh, Tour du Destin, donc ça devait être Bassin d'Arati, mais les développeurs n'ont pas trouvé de bonne version pour celui-ci. Si vous regardez les tours attentivement, celles-ci ont des thèmes très similaires aux bases au bas du Bassin d'Arati, on comprend du coup pourquoi il y a l'ange, la valkyrie, la gardienne, etc. Euh, on, les Syries, il y a une Syrie, il y a des machins, etc. Et donc ils disent, bah voilà, c'était en fait le Bassin d'Arati. Information intéressante, même si ça peut décevoir quelques-uns, dire, ouais mais j'aurais préféré Arati. Le truc, c'est qu'imaginez la map Arati, mais avec Tour du Destin, avec le principe de Tour du Destin, bah, beaucoup auraient fait ouais mais c'est pas raté en fait donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait en fait anomalie du nexus pour cette nouvelle anomalie les développeurs souhaitaient un fonctionnement clair les joueurs ayant désormais partagé leur retour l'équipe a quelques changements en approche évidemment la masse est passée avant la avant le, le... le patch le patch a, a corrigé des trucs, qui devraient résoudre de nombreuses préoccupations, même si ça ne suffit pas. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Même si ça ne suffit pas, il y a eu des changements, mais ça ne suffit pas du tout. Depuis l'arrivée de la nouvelle anomalie, les parties durent environ une minute de plus. Il n'y a pas eu de changement drastique, dans, en moyenne, hein, dans euh, les taux de victoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné les stats exacts euh, dans les coms, si jamais vous voulez euh, montrer. Euh, je crois que c'est sur Jadjip aussi, vous pouvez le trouver. Euh, les... Dans, dans le taux de victoire par exemple la carte qui est le plus affectée c'est euh, spider queen tombe de l'arène araignée le, le temps en moyenne de, de la carte c'est 10% supplémentaire donc c'est assez énorme ça c'était des stats super intéressantes par contre et ils ont montré d'autres maps et après évidemment c'est les maps où il faut accompagner l'objectif en bo je crois c'est 8% de temps supplémentaire de, sur la carte euh, donc il y a des cartes qui sont très très affectées par ce genre de choses et évidemment les cartes où il y a le moins euh, enfin on est le moins affecté c'est temple céleste et anamora puisque c'est deux cartes où de, de toute façon tu utilises l'objectif pour Tirer directement sur structure, donc il n'y a pas d'accompagnement. Et à Namura, bah de toute façon, tu tu pousses pas l'objectif. Donc, euh, à nommer, Alors. Anomalie du Nexus. Les... Depuis la... oui, donc oui, ça on l'a dit. Euh, depuis l'arrivée de la nouvelle anomalie, est du... Durent... Oui, donc plusieurs modifications pour, pour celle-ci en plus des héros qui seront ajustés. Toutes les anomalies seront améliorées après être introduites en cas de besoin. Donc là, ils, ils prévoient d'autres équilibrages pour l'anomalie. Euh, en même temps, c'est sûr, il y en aura plein euh, potentiellement. Cosmétiques. Certaines montures ont été attribuées lors d'occasions particulières comme les saisons ou les Blizzcon. Et développeurs ne rendront pas celles-ci à nouveau accessibles. Ça, c'est triste. Cependant, d'autres montures anciennes pourraient revenir parfois accompagnées de nouvelles variations. Développeurs préparent actuellement leur plan pour 2021 et sauf que Ragnaros a besoin d'une nouvelle apparence. Donc là vous voyez ils ont déjà des plans, ils sont déjà en train de tabler sur, sur 2021. Ils, ouais, on ne développe pas un truc en une semaine, hein. ça c'est que dans les, dans, les, dans les fantasmes les plus fous, euh, mais ça n'existe ne, pas ça. Et très compliqué d'en faire de nouvelles pour celui-ci. L'équipe a plusieurs idées à ce sujet. L'ajout, oui parce qu'encore une fois c'est les effets visuels, si vous regardez ma vidéo sur la Blizzcon, ils en parlent sur la conférence, ils en parlent sur, sur des swings très compliqué à, à gérer ce genre de choses, il y a beaucoup beaucoup d'effets de particules et visuels, donc on n'a pas l'impression comme ça, mais ça demande énormément de ressources. L'ajout d'une sorte de battle pass a déjà été étudié par le passé, mais écarté pour placer la priorité sur le contenu et d'autres fonctionnalités. Son existence n'est pas inenvisageable à l'avenir, donc ça c'est du SunTm euh, Made in Blizzard, les... et de Made in Developer, hein. c'est pas que Blizzard qui fait ça. Les développeurs ont exploré les possibilités en termes de récompenses de saison, si tout se passe bien l'équipe devra avoir quelque chose pour la prochaine donc là pas cette saison là mais celle d'après donc dans quelques mois et eh bien on aura de nouvelles récompenses les développeurs ont récemment commencé à étudier l'ajout de nouvelles bannières pas d'estimation de date à ce sujet le distri invisible reviendra, l'équipe souhaite <rire> jeter davantage d'apparence prenant d'idées de la communauté. Il y a du progrès au sujet de la refonte visuelle d'Arthas et développeurs prévoient actuellement l'année 2021 et souhaitent proposer de ce modèle aux joueurs. Une fois disponible, il y aura probablement une variante avec et sans, sans home, ça c'est très bien. Vous aurez toujours la possibilité de jouer avec l'ancienne version. Ça revient plus au design original d'Arthas, à savoir soit en roi liche, soit en chevet de la mort. Ça euh, c'est ce une très bonne chose, et le problème c'est que c'est une narlésienne un petit peu le, le, le rework de. Dart, le rework visuel d'Artas parce qu'ils en parlent quasiment depuis la bêta pas, pas la bêta mais de quasiment je crois donc euh, mais bon donc euh, de, au moins il y a une date là il y a une date pour le coup c'est 2021 bon, c'est très loin mais euh, voilà c'est quand même au moins il y a une date on peut pas leur, leur cracher dessus parce que euh, je peux vous dire que Blizzard donnera de moins en moins de dates à l'avenir maintenant voilà donc globalement le patch c'est Tm donc enfin euh, le patch pardon, la masse c'est Tm donc il y, y a quand même des petites perles mais c'est pas ouf ouf ouf par contre donc je me suis entretenu avec Blizzard euh, je leur ai envoyé le retour comme je vous ai dit et ils m'ont répondu et pas des petites réponses donc pour vous situer un petit peu ils m'ont répondu avant la mar, un petit peu avant la main euh, mais ils me parlent de choses donc j'ai utilisé DeepL traducteur pour que vous compreniez euh, normalement il n'y a pas, enfin ils m'ont, J'ai aussi pour ça que je ne l'ai pas posté tout de suite parce que j'ai demandé si c'était soit NDA ou pas donc si j'avais le droit d'en de, de, parler et ils m'ont dit oui tu peux donc j'en parle, Donc ça c'est croustillant hein, pour le coup c'est vraiment croustillant euh, Puisqu'on va pouvoir commencer. Donc... Euh, la première réponse c'est « Hey, Malganir, je voulais juste te faire ça. Alors Bon, le vouvoiement, tutoiement, hein, c'est le traducteur. « Je voulais juste te faire savoir que j'ai lu tes commentaires et qu'en raison de ceci, nous avons déjà des changements à venir. Euh, » Je crois que c'est entre autres, hein, pour le coup. Euh, c'est pas que mes, mes retours, il hein, y a eu d'autres retours aussi. « Nous avons déjà des changements à venir qui devraient aider à répondre à certaines de tes préoccupations. Pour que les choses soient claires, je voudrais vous donner... » Donc là, il y a changement, vouvoiement, tutoiement. Euh, « Je voudrais te donner quelques précisions sur notre situation actuelle et sur celle que nous voulons atteindre. » Ça, ça c'est vraiment cool. Avoir les insights, tout ça, c'est génial. Pour l'instant, nous pensons que la plongée, euh, donc la plongée c'est le dive, hein, le tower diving, euh, sur les tours à court terme est trop puni. Donc il parle bien du fait que quand tu fais pas un dive très long, juste un petit peu, il est actuellement beaucoup trop puni. Donc eux-mêmes sont conscients que ce système est, est trop abusif. Nous avons des changements à venir qui devraient aider à résoudre divers aspects de cette situation donc là il parle du patch qui est actuel mais il y en a d'autres hein. pensez encore dev, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres qui sont dans les, dans, les, dans les cartons nous voulons que les, le, qu les dive en tour à long terme soient plus punis ce qui est normal, un dive c'est pas censé durer une éternité sinon c'est-à-dire que tu dive n'importe comment et donc là tu dois être puni donc ça c'est tout à fait normal, hein. Ça, pour, la, pour le coup ce qui répond c'est normal qui est la fonction première euh, donc de l'empilement des blindages donc de la, du, du, du stack de, de vulnérabilité et c'est pourquoi nous la conserverons dans tous les cas euh, donc la vulnérabilité ne sera pas touchée Et c'est normal Alors il y, y a une autre manière de la fonctionner etc Mais l'idée c'est que C'est pour ça que moi j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il touche à ça Puisque l'idée de base c'est de punir les longs dives Les gens qui divent n'importe comment donc, Parce que normalement si tu dives bien bah, Ton dive ne dure pas 3 heures Donc punir le fait que tu restes trop longtemps sous les tours est fort Et, et ça, ça pour le coup la vulnérabilité Je pense que c'est une bonne chose Maintenant c'est plus le focus <rire> euh, J'étais même prêt à augmenter le plafond euh, Mais euh, dégager le focus quoi. Alors Idéalement, nous voulons que les joueurs aient l'impression que leur tour les protège davantage. Donc, ça, ça a toujours été l'idée de base, ce qui est normal, ce qui est la motivation initiale de cette anomalie. Et nous maintenons cet objectif. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter de retirer les changements de cible, donc de focus des tours, avant la fin de l'anomalie. En gros, ce que veut dire Blizzard, c'est qu'ils veulent essayer de... de. En fait, avant de retirer le truc, ils essayent de tester un maximum. Pour vraiment essayer d'apporter des choses En gros les devs vont bosser pendant des mois Sur ce truc là et vont pas dire "bon bah Les gens ont pas aimé on dégage Non ça marche pas comme ça Tu travailles pas 6 mois sur un truc pour au final le dégager T'essayes malgré tout d'apporter des solutions Qui pourraient convenir à tout le monde Et si vraiment ça marche pas on le dégage Nous pensons cependant que nous sommes actuellement trop loin Dans la direction les tours sont trop bonnes pour protéger les joueurs même eux ils sont conscients, hein. tous ceux qui disent oui, euh, gna euh, même eux ils le disent. Heureusement nous disposons d'un grand nombre de boutons de réglage potentiels et de modifications de fonctionnalités qui peuvent être apportées pour nous aider dans cette tâche. Nous voulons approfondir cette question avant de renoncer simplement à l'idée que les tours protègent les joueurs les uns des autres. Donc voilà vous voyez bien ce que je viens de vous dire c'est si jamais vraiment malgré tout nos changements ne suffisent pas et eh bien on supprimera le truc. C'est pour ça que je vous ai dit sur la vidéo d'analyse de patch que euh, les changements sont bien mais il y a encore trop de trucs qui vont pas. L'accompagnement des objectifs reste toujours pourri. Euh, le, le les temps de game sont toujours trop longs. Euh, on a les tanks, les tanks et les supports le sont le plus affectés par ce patch. Le tank qui est censé prendre un peu de dégâts pour essayer de forcer des choses en solo queue, eh ben il peut pas. Du coup c'est frustrant de jouer tank, personne ne veut jouer tank et sup. Sup t'as la moitié des supports qui peuvent pas soigner, sinon ils prennent l'aggro. Genre c'est c'est nul. Malgré tout c'est nul. Donc Bien sûr, il y a eu des bons points, mais ça ne suffit pas pour corriger les, les montagnes de problèmes que cela occasionne. Parce que là, ils ont fait un truc sur les ardentes, Mais qu'est-ce que tu fais sur les dégâts permanents qui sont des espèces de ardentes comme le bouclier tempête de Regard et, euh, et tu vas faire un listing exhaustif jusqu'au bout C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, par contre, et c'est pour ça, il faut rester. Vous voyez Blizzard, ils sont dans le dialogue, ils sont dans le truc. Eux-mêmes comprennent qu'il y a des problèmes et ils veulent les corriger. C'est pas des gros cons, c'est pas les Activision Blizzard, blablabla. Bla bla. Mais il faut, du coup, continuer à leur dire, écoutez les changements sont ce que vous avez fait ça va dans le bon sens mais ça suffit pas en fait et du coup continuez à faire des posts reddit continuez à faire des forums anglais moi je vais continuer à échanger des mails avec eux pour leur dire c'est bien franchement l'intention est bonne vous avez raison de continuer à faire des tests mais ça suffit pas et il faut lister les problèmes être constructif dire il bah, y a toujours ça qui va pas il y a toujours ça qui va pas il y a toujours ça qui va pas ça va prendre du temps mais c'est comme ça et si vraiment à un moment donné ça suffira pas eh bien ils reviendront euh, sur ce truc et ça c'est important parce que si là on dit bon bah OK ils font des trucs et ça suffit ils reviendront pas dessus ils attendent aussi des retours. Donc, comme toujours, merci d'avoir pris le temps de rédiger ce document, de nous à faire part de vos commentaires. C'est très apprécié. Donc, vous voyez, enfin, je vous l'ai dit, c'est des crèmes, les devs. C'est vraiment des crèmes. Et ils m'ont pondu des, des pavés pour ça en plus. Donc, ils n'étaient pas obligés. Ils auraient dit oui, oui, on la prend en compte, allez, dégage. Pas <rire> enfin, gentiment, mais ils auraient pu dire ça. Et ils l'ont pas fait. J'ai reçu également une deuxième réponse. Eh, hey, gagné, merci d'avoir envoyé ça. Nous avons prévu d'ajuster des éléments du système d'appel à l'aide Dans un, donc le call for help système, donc l'anomalie Dans un prochain patch d'équilibrage Donc c'est celui qui est arrivé Mais les changements spécifiques ne sont pas encore gravés dans la pierre Ça c'est très intéressant par rapport à ce que l'autre dev nous disait C'est que, c'est ce que j'évoquais juste avant Mais euh, il y a déjà des changements de prévu Mais tous les changements ne sont pas encore là Donc il y aura d'autres patchs qui vont probablement encore essayer de fixer le problème Mais les changements c'est... Voilà, bon, gna, gna Nous comprenons que ces changements sont assez controversés même au sein de l'équipe de conception Donc ça ça veut dire qu'au sein même de l'équipe de dev Tout le monde n'est pas d'accord Ça ça vaut de l'or parce qu'au sein même de l'équipe de dev Il y en a ils sont contre le système Et eux bah, je peux vous dire qu'ils attendraient dit en mode continuez de vous plaindre, avec constructivité, hein, bien sûr, hein. soyez constructif dans vos réponses, mais continuez, ça pourra nous, nous donner du, du grain à moudre, et nous, parle, nous en parlerons probablement longuement dans notre amar de Jedi, donc voilà, ils en ont parlé, et au final, vous voyez que la main, on n'a pas tant parlé que ça, au final, gardez à l'esprit que si ces changements ne donnent pas les résultats escomptés, ou ne nuisent pas au jeu dans son ensemble, euh, non, justement, ou nuisent le, au jeu dans son ensemble, nous sommes prêts à les supprimer complètement la saison prochaine donc là vous, vous avez une date en plus sur le... là il se donne on va dire un... on va dire il se donne une date butoir c'est fin de cette saison en ce moment là donc à peu près on va dire 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça au maximum 4 mois euh, où on va continuer à avoir ce système et ensuite et eh bien si vraiment c'est la merde on reprendra. Donc c'est pareil, j'ai eu beaucoup de réponses sur ma, ma vidéo sur les, les patchs, enfin sur le patch des tours, avec des gens qui étaient, bah moi j'arrête de jouer, ben, machin. Non, c'est pas le but. Continuez de jouer. Mais il faut être, enfin c'est l'effet inverse d'arrêter de jouer. Au contraire, jouer, constater les problèmes, et dites également, bon bah voilà, machin, faites créez-vous un compte sur Edit et euh, mettez des upvotes et euh, parlez de manière constructive sur les euh, sur les posts qui disent, bah il y a toujours des problèmes les Euh donc complètement la saison prochaine. Personnellement, je suis très favorable à la réduction de l'impact des tours. Donc, personnellement, il, est très... il dit justement que personnellement, il est très favorable euh, à une diminution de l'impact des tours. Donc, il est en gros un peu contre le truc. Enfin, pas, il n'a pas dit ça. Mais en gros, il, est... il veut beaucoup plus d'ajustements. Mais seul le temps nous dira dans quelle direction nous déciderons. Et c'est normal. Ils doivent se laisser du temps, voir si petit à petit les joueurs vont s'adapter. Parce que Blizzard est toujours à... Quand vous faites du game design... Quand vous faites un changement, les gens gueulent. Ça change leur manière de faire, donc quel que soit le changement, ça gueule. Mais des fois, il y a des changements où ça gueule, mais c'est même si ça gueule, c'est important de le faire. Le système des munitions Le système des munitions Quand c'est sorti, Reddit a gueulé, les gens ni gna ni Mais c'est très bien d'avoir dégagé ce système à la con. C'était de la merde, c'était pour les Main Asmodan et Zagara là qui gna gna gna, j'appuie sur deux touches hein, et puis de munitions. C'est nul Et du coup, oui, ça a gueulé, mais sur le temps, les gens vont s'habituer, vont jouer autrement, etc. Mais là, comme je l'ai dit, parce que vous allez me dire « Bah oui, mais Malga, tu dis ça, mais c'est exactement pareil sur le patch. » Allez voir ma vidéo, je pense que j'ai suffisamment donné d'arguments pour vous montrer que non, c'est un problème énorme de fond. Et malgré les petites rustines qui ont été mises, le pneu reste crevé. Donc euh, voilà, j'espère que ce, ce, ce petit point vous a donné vous a donné euh, eh bien, des, des choses intéressantes, on va dire, à, à constater. Euh, moi, c'est un plaisir, merci à vous, de tous les retours que j'ai eus. Alors, bien entendu, il y a eu des retours qui m'ont un peu fait mal, c'est euh, « j'arrête le jeu euh, »,« Blizzard, Activision », tout ça, tout ça. Ne prenez, ne, prenez calmez-vous, prenez du recul, ne, ne surréagissez pas sur certaines choses. Le, vous le voyez, les devs sont, vraiment je le redis, les devs sont des crèmes. Ils, ils adorent le jeu, ils aiment ce jeu, ils sont passionnés. Et même si ça leur arrive, ce sont des humains, on fait tous des erreurs. Et ils bossent dessus, ils ont fait une erreur, et ils veulent la corriger, voire totalement supprimer le truc pour revenir à l'ancien. Donc il faut continuer le dialogue, et de manière calme, réfléchie. Et ça c'est cool, et ça fait super plaisir d'avoir ça, et moi je m'estime très chanceux d'avoir pu, euh, d'avoir pu, enfin, euh, d'avoir cet échange avec les devs. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce soit sur l'analyse de l'ama ou surtout les réponses derrière. Moi personnellement je suis beaucoup, après vous allez me dire c'est parce que c'est toi, je trouve quand même que concernant, entre, entre l'ama et ce qu'ils m'ont répondu, c'est pas pareil. Je m'attendais même à ne pas avoir l'autorisation de le partager avec vous, et j'ai eu l'autorisation, donc bah tant mieux et c'est vraiment cool donc voilà, merci à vous euh, je ferai peut-être euh, des, des sous-titres sous la vidéo enfin je demanderai peut-être à nos, nos, nos, nos merveilleux traducteurs encore une fois de, de, de faire des sous-titres justement euh, pour que les anglais aussi euh, aient le, le système parce qu'à mon sens encore une fois euh, les ajustements ne suffisent pas il faut aller plus loin et je suis quand même encore partisan du fait que le système de focus de base crée beaucoup trop de problèmes euh, Et donc euh, toutes les résolutions, enfin il y a un moment donné où on peut pas être aussi exhaustif c'est pas possible Donc voilà, euh, merci, ça leur prendra des mois, des mois, des mois, des mois pour un truc qu'il faut juste turn off Et il y a plein de solutions qui sont apportées J'ai eu des gens aussi qui m'ont dit oui oui oui euh, arrêtez MDR, enfin euh, bon ça c'est les, les anti heroes Mais euh, je le rappelle, je découvre ça il y a pas longtemps, j'ai posé des questions sur Twitter à des casters streamers de Dota Le système de focus sur Dota est très intéressant pour le coup si vous tapez un héros trop près de ses tours avec une auto-attaque, donc avec un clic droit, vous prenez l'aggro. Si, si vous faites des clics droits un peu plus loin, genre je crois que la tour c'est 700 de portée. Si vous tapez en dessous de 500 de portée, vous prenez l'agro. Si vous tapez avec l'auto-attaque à plus de 500 de portée, vous ne prenez pas l'agro. Et vous ne prenez jamais l'aggro avec des skill skillshots. Donc c'est que avec des clics droits que vous prenez l'aggro. Et les défenseurs ont de l'armure. Et ça je trouve que c'est un système super intéressant. Et peut-être aller là-dessus plutôt que qu'essayer de refaire sur LOL. En plus, je, je, je trouve que l'esprit de Dota sur le dive est bien meilleur que celui de lol pour le coup Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours Est-ce que vous, enfin voilà, ça, ça, Qu'en qu pensez-vous tout simplement Plein de bisous, n'hésitez pas encore une fois à me lister encore d'autres problèmes Même si bien sûr il y a la vidéo à côté Mais euh, n'hésitez pas à me donner, j'ai peut-être peut oublié des, des problèmes dans le listing et autres Donc voilà, plein de bisous, n'hésitez pas à me donner vos impressions, on se fait plein de bisous encore trop de plus de bisous. Follow euh, Twitter, like Facebook, abonnement YouTube, partage YouTube, like YouTube, commentaire YouTube, tout ça, tout ça. La petite cloche Oh j'ai oublié la cloche J'avais oublié la cloche La cloche La cloche <rire> Pour ne pas rater la, les vidéos de 3 heures, bien entendu. <rire> Celle-là est courte, elle est cool. Bisous